Bah là, il y a un meurisier. Le meurisier, il est beau aussi. Hein, fait... Oui, celui-là derrière. Là, euh, il ouais, oui, fait... ouais. y a un noyer. Bah, les noyers, ils ont bien poussé aussi. Euh, euh... Il y a eu de, de nombreuses années, on est dans un système très intensif de culture. Et le sol en souffre quand même. Et euh, ça me semblait important euh, de vouloir améliorer l'état structural du sol, le, le taux de matière organique, parce qu'on était quand même sur des taux très faibles. Et euh, après tout, ça, oui, ça semblait être une bonne idée. Le mise en place d'une parcelle agroforestière. Donc ça, ça correspondait euh, à euh, justement euh, une possibilité de résoudre ces problèmes de structure, de matière organique. Euh, C'est sur un domaine, euh, comment dire, sur une échelle de temps qui est assez longue. Euh, la structure du sol, elle peut améliorer par les racines des, des arbres, puisqu'on a les racines qui euh, vont assez loin, euh, beaucoup plus loin en tout cas que les cultures et qui permettent une structuration du sol, et puis un maintien aussi en place du sol, une lutte contre l'érosion. Euh, concernant la matière organique, euh, c'est l'apport bah, des feuilles au sol, Alors, tout ça évidemment c'est sur euh, des dizaines d'années, euh, mais qui vont contribuer à euh, bah, une augmentation de la matière organique, euh, avec des techniques culturales aussi simplifiées, euh, la parcelle étant non labour pour permettre justement une amélioration des taux de matière organique. Mais tout ça, évidemment, est assez long, ce n'est pas du jour au lendemain. Un des rôles de la parcelle agroforestière, c'est aussi de capter euh, des éléments fertilisants qui n'auraient pas été euh, ou peu utilisés par la culture euh, et qui seraient donc captés par les racines des arbres. Euh, et donc, ça, on joue un rôle de protection de la nappe phréatique. Euh, les racines des plantes de type blé bah, ils vont aller jusqu'à 2 mètres. Les racines des arbres vont quand même beaucoup plus creux. Quoi. Et du coup, euh, on peut, je pense, améliorer nettement le, la qualité des eaux souterraines. Après, le, le rôle des racines, euh, bah, ils vont puiser aussi des éléments minéraux dans, le, dans la roche mère, les remonter pour euh, utiliser pour les cultures. Ça, c'est un aspect positif aussi.